Ballon mec, un ballon dégagé par Nzana. On revient avec cette rentrée de touche. Le ballon. Attention à Eliane Bibout. Heureusement cette fois. La capitaine Don avait repris. Et la main signalée. Qui offre un coup franc. Juste à l'entrée de la surface de réparation de Edding Football fille. Le ballon avait échappé à Eliane Bibout, la défense d'Eding Football Fille avait réussi. Sortie de but pour euh, Éclair Football ça. alors que nous jouons la 63 e avec euh, ce léger avantage pour euh, Éclair de ça. Chomté a bloqué est rentré. Éclair n'a pas perdu le euh, n'a pas perdu de ballon. Ce sera une rentrée de Pas une rentrée de touche, mais plutôt un corner pour les filles en jaune. Corner pour Edingfi. Il y a Kibide, attention Le ballon est toujours en jeu et Clair football fide de ça avec Toko. Toko face à, à Adjivit qui obtient le dernier, le dernier mot on revoit ce ballon grosse discussion ici Grosse discussion par rapport à ce ballon, mais en tout cas, football-fille de ça peut s'estimer tranquille. madame Camilla pour Natacha non Récupération de Eddings qui ressort le ballon proprement. Kibinde. Ballon bloqué et ce sera une rentrée de touche. Pour Edith Sport. Alors qu'on signale que le ballon a été sorti et la touche qui va revenir à éclair tout le Fille de ça. Donc ballon dans le camp d'Eddie. Bien récupéré par la défense. Qu Qui va chercher? Côté droit, le centre a retrouvé Kibindé Et Claire Footballfield se dégage. On est toujours... Euh, dans la bataille, Toko. Récupération de Kamila Bien ceinturé par Edin Sporelalekier qui repart avec Nzana. Ça s'anime de plus en plus. Or, je signalais Daboudi. Côté gauche. On va revoir euh, cette position illicite. Et Claire va repartir aboudi À la lutte avec euh, Onguedou. Et la rentrée de touche sera pour euh, les Bleus. Les Natacha Andor. Bien ceinturé. Et Edinfi qui va repartir très rapidement. Nous sommes dans le camp d'éclaire Football de C'est attention à ce ballon. Elle est partie. La combinaison avec Kibinde n'a pas fonctionné. Et c'est Panga qui va tenter de remonter côté Claire Football, fille de ça. Et voilà, dit vite. Je veux dire, Onguedou, euh, sous le regard des quelques spectateurs qui ont fait le déplacement du stade annexe d'Olembe pour vivre cette partie entre Eclair Football Fidesa et Sport, Ballon mis en touche par Panga au profit de Ongedou qui a tenté de trouver sa joueuse mais le ballon a été récupéré par éclair Football Fille, pas pour longtemps. Voici Ndjana à la lutte avec Daha Toko pour éclair Football Fille la capitaine Do, Priso très très loin devant pour la défense de Eddingsport. Sport Chumte était restée mais ballon trop lent pour elle. La voilà Chomte, Dosar numéro 8, Football de Heading Sport. Ballon un peu dangereux que chassait Eliane Bibout, dégagé très loin par Odette Adjivit, qui ne s'est pas posé de questions. Voilà Eliane Bibout, qui livre son match sur le terrain aujourd'hui contre Kibinde. Kibinde. Et Claire, Football, fille de ça, pour les bras de Onoma qui va dégager très très loin devant attention, Kibide n'est pas loin et hey ça a été une grossière erreur mais heureusement sans danger il y a quand même ce corner. Amboimor n'a pas pu maîtriser le ballon Corner pour eux ça va sortir tout simplement au bénéfice de Katibia et de Eclair Football Feed, de ça sortie de but de touche pour Eddingsport, euh, Chomté. À la lutte avec Nke. Et ce sera un coup franc pour euh, cette joueuse. Alors on revoit cette faute commise par euh, Nke. Coup franc pour euh, Chomté et Edding sur le flanc droit de éclair football fille de ça puis relevé la tête de la défense et le pied d'un gonor qui renvoie le ballon pour chasser le danger dans le camp de éclair mais pas pour longtemps qui avec... Ah, il y avait déjà cette position illicite signalée mais c'était bien joué de la part euh, de Kibindé qui a bien trouvé sa partenaire et malheureusement Or, oh, je signalais le match va continuer tout doucement avec Nke, euh, euh, la capitaine Ndong en direction de Kamiya Daha qui cherchait Toko et ça n'a pas fonctionné du tout. Rentrer de touche pour euh, Éclair, sous le regard de l'entraîneur Poumier, qui jusqu'à l'année dernière était en commande des loups mine Prof. Dingsport de qui va tenter de repartir à l'assaut. Mais la, la, la, la gardienne Katibia relance pour euh, éclair. Nkebi Tounou qui a trouvé Aboudi. Et se dans son plat Attention Elle a réussi à tirer, un tir pas cadré mais c'est plutôt un corner, le ballon a été touché au passage par Orgedou. Corner pour éclair football, fille de ça. Alors qu'il reste 15 minutes à jouer. Cuir est levé pour Da Camilla. Il a trouvé à Boudi la tête dans de la défense de Edding qui prolonge très loin devant.